C'est Winman de retour avec la grow, avec la lumière Spider Farmer modèle SE5000. Assez impressionnant, merci. Comme toujours, Spider Farmer, la modèle SE5000. Merci beaucoup à Spider Farmer pour cette magnifique lumière et de me faire confiance. Avec cette nouvelle grow et ces trois plants mystérieux qu'on ne connaît pas la variété. Trois graines de cannabis que j'ai trouvées dans un sac Ziploc, dans le fond du tiroir. Des graines de cannabis qui ont plus de trois ans. Mais je vous dis, trois ans, c'est minimum. Donc, euh, graine numéro 1, X1, la X3 a popé, et aussi la X6 a germé, et les plants que voici sont le résultat de, je ne sais plus combien de semaines, mais là, on va transporter ça dans des, dans des galons, dans des deux gallons. dans des contenants deux galons, et puis, euh, on va faire ça... Euh, immédiatement donc on va transporter nos trois solo cop dans les deux galons juste derrière on va les accrocher on va donner une chance au plan euh, de, de, de pousser autrement de, de peut-être avoir la possibilité d'avoir d'autres tiges là, qui vont être plus euh, rapprochées de la lumière. On va mettre euh, des euh, mycorhizes. Ça favorise l'enracinement. Enra... Non, pas, pas l'enracinement. Euh... C'est l'enracinement Je pense que oui. Ensuite de ça, on va les identifier savoir si tu le X1, le X3, le X6 qui va être euh, notre plan gagnant et on va utiliser de la terre recyclée, Promix HP euh, de la terre, est-ce qu'il y a des nutriments à l'intérieur? Un peu un peu, mais c'est de la terre qui a, qui n'a pas eu de nutriments à chaque fois là, pour les 21 derniers jours de chacune de mes gros donc, euh, à chaque fois que je fais une culture de cannabis, les 21 derniers jours, je donne seulement de l'eau. Donc, euh, la plante euh, est supposée prendre tous les nutriments qui restent dans la terre. Donc, euh, terre recyclée, terre vierge, si on veut. Et... Euh, on va commencer à donner des nutriments à nos euh, belles petites plantes. Donc, euh, je fais l'empotage et je vous montre le résultat J'appuie pas là, j'appuie pas, une petite affaire, une petite affaire. Non, c'est pas, euh, c'était pas assez profond, donc je, je remarque le verre là, sur plus bas que ça. Oh my god. Forme numéro 6. Un petit peu trop de terre là. Ça m'aide. Donc, je vais faire le numéro 1. Oh! Wow! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Et voilà le résultat final sous la SE5000 de Spider Farmer. Et voilà le superbe résultat. J'espère qu'ils vont pousser rapidement. J'imagine. Donc, euh, soyez ici la semaine prochaine. N'oubliez pas d'écrire un commentaire et de mettre un, un pouce. Merci à tous. Je vous adore. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Hey gang, je voulais vous dire que j'ai baissé la lumière à 26 pouces. J'aurais aimé la baisser à 24 pouces. Mais euh, ma fan dans le coin à la croche. Donc, euh, mes plans sont à 26 pouces. Alright gang. Je vais ajuster aussi le PPFD. Là. Je vais regarder l'intensité de la lumière. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du PPFD? Là? Euh, si je mettrais ça là, à 300.